J'ai vendu des farm leggings à Itz euh, Lui Contre des points boutique Donc je vais essayer de ensuite euh, Comment j'ai les ai eu les farms en, en votant Et euh, donc euh, voilà Je les ai eu en votant je sais pas pourquoi Tout à l'heure j'ai voté j'ai eu des skills euh, Des skills clés là j'ai eu des space leggings euh, Des, space -legging, des euh, farm leggings Je les ai vendu contre un PB Je vais essayer d'avoir le truc euh, Comment on appelle ça Le space Et je euh, vais J'achète euh, Space versus euh, PB 1 PB space donc, euh, je vais faire ça et je vais euh, ensuite les vendre contre de la monnaie in-game. Et puis, on va essayer d'avoir le plus d'argent possible. On a 40 000. Oh, attends. Je pense que je vais le marché' Skill Chess. Première ligne de Skill Chess débloquée. Donc, on a au moins le Skill Chess maintenant, la première ligne. La deuxième ligne, elle coûte combien dans le slash menu la, Ok, un autre 30 000. Donc, ça va me prendre dans le fond. Il faudra que je vende. J'en ai deux. Ok, on voit Slash Don. Je te send deux euh, on va faire ça directement avec Mine X black HD, si s'il veut. Comme ça, euh, ça va être plus simple. Et puis, au moins, on aura deux autres Spaces. Je pourrais vendre les Spaces à 9000. Oh Fait en vendant les deux Spaces, j'aurai assez. Parfait. Donc, j'aurai euh, mon Sky euh, sketch niveau 2. OK, nice, nice, nice. Parfait, ça. Et voilà, les amis. Je lui ai envoyé les PB. Donc, euh, je lui ai dit merci. J'ai reçu les deux Spaces. Et je lui ai envoyé les deux PB. Comme ça, euh, tout le monde est content. jai suis d'autres dedans. J'ai un joint et une banane, merci pour le joint chanté, banane pour la banane cheap. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à l'HDV, on a 9000, on va le mettre à genre 8500. Ouais, on va le mettre à 8500, et normalement, ça devrait se vendre. Donc, on va en faire quantité, bien sûr, une, chacun pour 8500. Add 8500. Add 8500. Voilà, comme ça, il devrait se vendre assez rapidement. On devrait avoir assez pour euh, avoir le skill chest numéro 2, si je me souviens bien. Oh, attends, peut-être pas. Attendez, peut-être pas. Euh, peut-être qu'on en aura pas assez. Euh, ma pioche de, ma skill pickaxe, elle a expiré de toute façon. Euh, je vais essayer de la vendre contre des... Je vends euh, skill pickaxe versus PB. Euh, MP. MP. Euh, je vais essayer de la vendre contre des PB, vu que ça ne veut pas la vendre contre des... Euh, pour des trucs. Et j'ai vendu un Space. On a 26 000, 28 000. Attends, j'ai-tu vendu les deux? Ouais, j'ai vendu les deux. Euh, merci, Cooler euh, Propose. Attends, tu peux m'aider. OK, par exemple, désolé mon pote, mais là, tu me spammes trop. Non, Mino. OK, voilà. Un PB. Non. Ça vaut 4. Messieurs, message, Cool. Ça vaut 4 space. C'est 4 space pour créer une skill pickaxe. Moi, je l'ai eu crafté. Donc, c'est la pièce que j'ai crafté. Donc, euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Hop les gars, donc je viens de faire un échange avec Skitro, j'ai vu qu'il me restait 2 pb en fait, je sais pas pourquoi, Skitro j'ai dit dans le chat, ouais j'achète du space, et il m'a dit, euh, ben moi j'ai 3 métés je veux bien qu'on deux 2 pb, donc je me suis fait 3 euh, métés pour 2 euh, pb, ce qui va me faire 9 euh, métées au total, je vais pouvoir faire mon plastron, avancer dans ce que je voulais faire, donc si vous savez pas, je, voulais, euh, je travaille depuis un bon petit moment pour avoir, essayer d'avoir euh, le, full, le full truc, donc je vais juste les faire cuire, et puis on, on a... Qu'est-ce que ça nous prend pour le faire. Je vais aller à mon home. Euh, mine 2 Et je vais poser mon four pour mettre des bâtonnets. je vais faire cuire vite fait euh, les trois métiers. Donc, euh, le disco c'est parti. On va juste faire cuire ça. On va juste regarder. Slash near. Il n'y a personne autour. On fait cuire ça les gars. On va voir notre plastron. Euh, parce qu'on sait que le plastron. Ah, en fait, je pourrais. Je sais pas, avec neuf, je pourrais faire le, les le casque. Mais après, les bottes aussi. Mais non, je préfère faire le plastron directement. Voilà les amis, on a notre plastron maintenant. Euh, il va nous rester une mété en plus. Euh, je vais vendre des joints enchantés pour l'instant. Je vais vendre des joints enchantés que j'ai. Euh, je vais faire des paquets de 2, je pense que ça va, être, ça va se vendre mieux. Combien ça vaut des joints? Euh, joints euh, On va faire ça, comparer. On va faire le moins cher. Donc on peut en avoir 3. Ok. On va faire dans le fond, add euh, 350 pour 2. A chaque fois on va faire ça, comme ça on va se faire un peu plus d'argent comme ça, ça va être cool. Euh, les gens qui vont peut-être voir en acheter tu sais, genre deux et tout, et puis euh, ça va nous faire de l'argent. Ce qu'on a besoin pour pouvoir acheter notre skill chest, notre nouvelle ligne de skill chest plutôt. Euh, voilà, de toute façon moi j'ai mon truc, ok, tout ça je vais aller vendre ça. La banane, ça, qui est les 8 bananes, on va faire HDV add euh, pour 1500$. Pellet, trop vite banane. Et la banane, on va la vendre à 100$ pour une banane. Voilà, j'ai des perles aussi. Les perles, je sais pas, ça vaut combien. On va les mettre à 500$ pour le stack. Euh, je sais pas combien ça vaut du tout. Mais le but, c'est juste de se faire de l'argent, les amis, pour l'instant. Pour pouvoir avoir euh, notre. Euh, comment ça s'appelle Notre skill chest, ligne numéro 2. Donc, comme ça, ça va nous faire déjà, ça va nous dégager un peu d'espace, etc. Ça va être cool. Donc, je retourne au spawn, les amis. Je vais aller vendre tout ça. Euh, tout ce qu'on a ici, je vais essayer de me crafter une pioche aussi. Euh, tiens, on va faire ça maintenant. Dans le fond, on va faire une pioche ici. Euh... Attends, devrais-tu faire une pioche ou une farmax Je vais faire une pharmax. En euh, un scénario, je vais l'enchanter euh, le plus haut niveau que je peux. Et en espérant, je vais voir si on, on a 30 000. Il nous manque encore 4 000. Donc les shops, c'était de ce côté-là, si je me souviens bien. Ouais, les shops, c'est de ce côté-là. Si je me... Oui, voilà, voilà, là. Bon, nickel. Je vends tout ça, les amis. Je vous reprends. Dès qu'on a notre qui chest, euh, avancez. Yo les amis, j'ai 30 000 dollars donc euh, slash menu acheter le niveau 2, c'est parti niveau 2 du skill chest acheter. Plus qu'un autre niveau, et le dernier tout ici encore 30 000, donc plus qu'un autre 30 000, et on est euh, parti, on est en affaire. Comme vous pouvez voir, j'ai arrangé mon under chest, donc on peut voir que j'ai des pomptiers, des perles, des trucs pour PVP ici. Ici, on a mon full space, j'essaie encore de trouver le dernière partie pour mettre U3 sur mes, euh, mes bottes. Donc si je mes bottes qui me reste U3, je vais sûrement avoir mon kit en chante bientôt, en euh, dans 3 à 2 heures, donc dans 3 heures je vais pouvoir le mettre. Je vais aussi euh, avoir un, un truc P3, j'essaierai de mettre le P3 sur ça et trouver un autre livre. Euh, et avec les bouteilles d'XP, j'ai enchanté un autre livre aussi. C'est dans le monde j'ai décidé de mettre mes minerais pour faire mes, mes spaces ici. Euh, je vais garder la mété parce que je veux le casque, donc ça nous prend 4 mété. On va faire un live euh, sûrement, sûrement ce soir euh, ou demain. On va faire seulement un live où ce que j'ai réminé. Donc, euh, si vous avez envie de voir quand est-ce que je trouve les métiers, etc., ben, ça va être dans mon live, quoi. Sinon, euh, ben, voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire, mes amis de en net. Euh, à, tout, à tout de suite. En fait les amis la vidéo j'ai vu qu'elle faisait assez longue Donc je vais euh, l'arrêter ici J'espère que la vidéo vous a fait plaisir les amis Dans la prochaine vidéo on va améliorer notre skill chest Niveau 3 j'espère Mais on va aussi améliorer euh, Non on va pas améliorer notre skill chest J'ai déjà tourné la, de... la prochaine vidéo les amis J'ai ouvert euh, masse de skill bag Donc vraiment beaucoup euh, Vous allez voir j'ai ouvert à peu près euh, 48 skill bag Donc c'est avec le titre de la vidéo d'ailleurs 48 skill bag égale trop OP les amis Parce que vous allez voir ce que j'ai eu dans la prochaine vidéo Mais voilà je vous spoil un peu la prochaine vidéo Elle la... arrive demain aussi Je vous aime les amis c'est TechCons Ciao ciao What's up les gars? Oh, il est super tout le matin, il est 8h du matin, j'ai passé la nuit à miner et à euh, Et à. Comment ça, à écouter des films Netflix en fait. J'ai deux écrans donc je mettais. Hey, un film. Hey, sur mon deuxième écran et je minais. Et en même temps, j'ai voté, j'ai eu un point boutique et j'ai échangé avec cripsy un point boutique contre un full space. Euh, comme un full space, un space. Mais il, il a dit qu'il avait pas de crafter. Donc il m'a donné les minerais. Donc c'est plutôt cool parce que j'ai besoin de la mété, moi, en fait. Donc ça va être nickel. On va la mété valer là. Aussi, dans dans mon minage, j'ai trouvé une mété. Fait que ça nous fait 5 mété total. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir crafter notre plastron maintenant. Je vais aller dormir un peu, les gars. Voilà. Boum, balaboum. Plastron placé. Il nous reste juste les jambières. ça japnes 5. Et puis on est plutôt bien, les amis. J'ai aussi ça, c'est le Je sais pas, peut-être que Oh, je suis vraiment avaté, désolé. Peut-être que les gens vont ça va les intéresser. Je vais les mettre à, genre, 4000, là. Euh, 4000. Peut-être des gens qui aiment ça, c'est le touch. Oh, les gars, vous voulez prendre des screens J'aime bien prendre des screens avec vous, les amis. Si vous me voyez au spawn, n'hésitez pas. Le canon de la Space Blade. C'est vrai, j'ai oublié de le faire. Je vais le faire ça maintenant, les amis. OK. Ça a été plutôt rapide. J'ai mis un message en chat. Il y a lui ici qui est là. Je vais tester ses PS. Tu sais, dans ta face, ainsi que ils m'ont donné euh, du space. Donc, maintenant, c'est comme si j'ai changé un PB contre 8000 de dollars, en fait. Vu que je vais vendre les space à 8000 chacun. Et avec ça, je vais pouvoir obtenir mon, euh, mon skill chest. Donc, ça, c'est plutôt cool. Let's go. On est parti. Aïe, aïe, aïe. Let's go. 8000 encore. En espérant que quelqu'un les achète. Il y a quelqu'un qui a amené... Il y a quelqu'un qui a acheté notre 8500, donc il devrait être capable d'acheter celui à 8000. Il va nous manquer combien Oh, attends, j'en ai besoin de juste un d'en vendre. Je suis trop con, je vais en vendre juste un, alors. Je vais juste vendre un, je vais garder les deux autres. Hein. Les deux autres, je pourrais les vendre ou quelque chose plus tard. J'ai juste besoin d'en vendre un, je crois. Euh, space à 8k HDV. Comme ça, quelqu'un va l'acheter. Et directement, on aura terminé notre full euh, Space A8K. comment on, achète-le. Achète-le, gros. Achète-le. Achète-le, s'il te plaît. Euh, Je te demande de rien d'autre dans la vie. Oh, my God. Ça, ça va-tu vraiment prendre genre 10 minutes? Ça va-tu vraiment prendre 10 minutes, gros? Regarde, il y a un Space HDV. Je t'ai ton Space k message. Euh, message under. Prends-le vite. HDV, alors... Je t'ai aidé ton space à 7k. Je vois pas lui donner à 7k. Il est un fou, mec. Please. Merci. Enfin. Slash menu. Skill chest niveau 3. Est-ce qu'on peut l'agrandir encore plus cette version ci? Non, on peut pas la encore plus. On a notre full skill chest, les amis. On va installer nos space ici pour l'instant. Et puis voilà c'est la vidéo d'aujourd'hui, les amis. On a réussi à faire notre full skill chest euh, avec la vente et euh, surtout. Mais euh, je voulais savoir est-ce que vous voulez voir une vidéo où ce que j'ai fait du lachat revente toute euh, durant la vidéo. C'est vraiment est-ce que vous avez envie de voir ça ou ça vous intéresse pas du tout. Euh, je, je vais devoir faire de l'achat-revente surtout euh, en fait pour refarmer l'argent, pour finir. Euh... j'ai un petit like. Pour finir mon full euh, mété. Euh, comme vous pouvez la vous pouvez voir, il manque juste les jambières, donc c'est 7 métiers j'ai seulement 2 spaces, donc si je t'avais pas d'échanger genre 1 space, 2 et spaces contre 3 métiers, ça pourrait le faire mais euh, je pense pas que les gens vont nécessairement vouloir, en tout cas les amis j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est que n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, on se retrouve dans la vidéo pour une autre vidéo, ciao ciao ciao